Merci. J'ai pas, pas de couvert. Hein. Bon. Où on est euh, Ville albert Voilà, tout simplement. C'est assez sympa. Donc euh, pour la petite histoire, on voulait pas trop la faire. On est passé devant. On a hésité. Bon, on s'est dit pourquoi pas. Et on va pas être déçu. On va pas en dire plus. On y va. Allez go. j'ai ça hein. euh, pour l'instant non c'est vraiment euh, encore propre euh, y a encore un peu de mobilier c'est vraiment cool ça la manche à côté ici salon on est bien voilà. malheureusement il fait un peu noir aujourd'hui la maison est... est fermée de toute façon avec les volets mais bon euh, content dans l'ensemble on continue Allez. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Hein. Donc la personne devait avoir un peu de, de problème pour euh, monter les escaliers. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça sert à se faire monter euh, les escaliers. Voilà. Euh, donc je vais en profiter pour faire le petit mot de la fin. Euh, grande maison, il reste euh, un peu de trucs sympas pour les, pour les photos. Elle est encore en assez bon état. Euh, jusque quand Mystère. Euh, puis voilà. Euh, T'as rien à rajouter, non Non. Bon. On y va, la suite au prochain épisode, salut